Vous êtes chef d'entreprise, vous vous demandez comment augmenter votre chiffre d'affaires. La conférence Leader a été créée pour vous donner les clés et le secret de la communication pour augmenter vos ventes. Une conférence gratuite au golfe de Saint-François, jeudi 28 juin à 18h30. Inscrivez-vous à la conférence leader.gp en appelant au 0690 31 91 73. 31 91 73 ou directement sur le site web www.leader.gp